ça aussi il faut que je fasse, il y a tellement de choses à faire ça non on ne va pas faire, mais par contre vous avez regardé, on peut aller les voir chez eux parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe, là c'est les amis d'en haut, mais ça c'est pour tout le monde et regardez, en fait c'est ce que je voulais faire ceux qui viennent ici ne savent pas confuser, je ne sais pas trop où aller et puis en fait ce serait déjà ce que je voulais faire mais... J'ai une, une autre idée qui est beaucoup plus conviviale et simple. Donc, donc on ira voir chez eux. Euh, on va aller voir, on va, on, va, on va regarder ce que, fait le, ce que font les autres. Hein, ce n'est pas la concurrence. Et puis, regardez, il y a beaucoup d'ONG, c'est sympa. Ceci, ils viennent d'Espagne. De, hein, regardez l'Espagne, l'Inde. Et puis, bah, c'est des ONG hein, euh, qui, qui aident. Les, là, il y a aussi les, les femmes qui se retrouvent veuves suite à un bah, voilà, pépin. Alors ici, une, une veuve en, en Inde, vous voyez, c'est très difficile pour les femmes. Donc ça, ça leur permet de retrouver une... Mais moi, je vais aller faire mes kirtanes. Hein. Ok, je vous laisse. Voilà, bye bye. Ah, et on retourne donc chez... Oh, la petite fille qui est toujours sous la pluie. Ciao, ciao, ciao.